Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'animer un atelier, j'ai animé un atelier sur comment augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait ici au sein de l'association professionnelle des conférenciers, vous avez l'habitude, j'en parle souvent, vous savez ce que je fais comme métier, et eh bien je vous montre aujourd'hui tous les gens qui étaient avec moi, salut à tous cet atelier qui nous permet en effet de d'améliorer notre visibilité sur internet, visibilité sur internet. Voilà, moi je vais juste raccourcir parce qu'ils attendent, ils ont tous faim. Je vous dis à très bientôt. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Salut les amis.